Donc, monsieur le maire, monsieur le rapporteur, chers collègues, donc en préambule et de façon maintenant quasi rituelle, donc je voudrais maintenant remercier Jonathan Boquet et les services de la ville qui ont travaillé à l'élaboration de ce budget primitif pour l'effort de pédagogie et de transparence dont ils ont fait preuve à cette occasion. Comme je l'ai déjà évoqué dans mon intervention relative au débat sur les orientations budgétaires, il convient ici de rappeler le contexte toujours exceptionnel de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 que nous continuons de vivre aujourd'hui et cela pour une période hélas indéterminée. Il est à noter que ce contexte particulier pèse toujours sur les recettes et dépenses de la ville et nous oblige à poursuivre notre effort en termes de santé publique en lien avec les autorités compétentes. Comme l'an dernier, à l'incertitude du contexte sanitaire se rajoute celle relative au montant des rentrées fiscales à venir du fait de l'aléa des compensations attendues de l'État après la suppression de ressources dont disposait jusque-là directement la commune, comme l'emblématique taxe d'habitation par exemple, annonçant la perte d'autonomie de gestion des communes évoquée par Jonathan Boquet. Malgré cette situation, nous observons que l'ensemble des dépenses et investissements se fait toujours dans le cadre d'une situation financière qui reste saine et un niveau d'endettement maîtrisé, avec des charges financières à hauteur de 0,23% des dépenses de fonctionnement, permettant largement et à l'évidence le recours à l'emprunt, contrairement à ce qu'a qu affirmé Mme Benaïm. Comme cela a été souligné dans le rapport présenté, ce budget se caractérise par une augmentation conséquente, des euh, investissements, ce qui est pour nous la marque d'une politique ambitieuse et volontariste sur plusieurs points, est parfaitement justifiée. Et s'il est bien un poste qui représente un investissement et non une charge, contrairement, là encore, à ce qu'a indiqué euh, Madame Bennaïm, euh, ce sont les dépenses de personnel qui sont toujours aux avant-postes de la mission de service public auprès de la population. Comme nous l'avions fait pour le budget primitif 2021, nous ne pouvons que nous féliciter de la création de 85 postes supplémentaires dans des secteurs aussi différents que l'éducation, la petite enfance, le sanitaire et social, les services techniques, mais aussi cette année dans celui de la culture et de la jeunesse dans le cadre de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. Nous notons que pour ces derniers postes, les créations se font pour partie à travers des contrats de projet dans le cadre ponctuel de ville capitale française de la culture sans se substituer à des emplois statutaires et pérennes qui doivent rester la norme. Nous notons également que beaucoup de ces créations de postes s'effectuent auprès d'agents de, de, de catégorie A et B, soit des agents d'encadrement ou de techniciens. Cette situation nous amène à considérer que le recrutement de catégorie C ne doit pas être pour autant négligé en prenant notamment en compte la problématique bien réelle de l'attractivité de ces emplois, ce qui implique la nécessaire revalorisation de régimes indemnitaires et des grilles indiciaires de ces postes, ainsi que l'amélioration des conditions de travail, comme le prévoit la feuille de route de la politique RH, entre guillemets, évoquée par Olivier Gluck. Enfin, il va de soi qu'il convient de poursuivre les efforts en vue de tout ce qui va dans le sens de la déprécarisation, de la transformation de postes vacataires en postes permanents ou de l'augmentation des budgets de remplacement. Concernant les investissements envisagés, donc au vu dans, du, du temps de parole dont je, dont je bénéficie, je me contenterai de décliner nos remarques sur les cinq grands axes du rapport. Donc d'abord, ben, une ville hospitalière sûre et, soli euh, sûre et solidaire. Donc fidèle à sa tradition, Villeurbanne se doit de rester une ville accueillante et attentive à ne laisser personne au bord du chemin et en tout cas pas dans la rue. Comme l'a évoqué également Olivier Gluck tout à l'heure, donc comment ne pas évoquer la lutte essentielle et fondamentale contre le sans-abrisme, qui doit être une de nos premières priorités. À l'heure où plusieurs familles avec des enfants scolarisés se retrouvent aujourd'hui sans solution de logement pérenne, faute de pouvoir être pris en charge par les services de l'État qui se retrouvent ici comme ailleurs, débordés par la situation. À l'instar de ce que réclame aujourd'hui le collectif Jamais sans toi, les écoles Jean Zay et Ernest Renan, il convient de tout faire pour que des familles entières avec enfants ne se retrouvent pas aujourd'hui et demain sans solution de relogement. De même, nous ne pouvons qu'encourager l'augmentation de la part de logement social, ainsi que la lutte contre le logement insalubre et les passoires énergétiques, grâce aux aides éco-rénoves. En matière de ville inclusive, également, nous ne pouvons évidemment qu'être favorables à la création d'une maison d'égalité des droits et de la lutte contre les discriminations. En matière de ville plus sûre, nous nous félicitons de l'embauche d'équipes de plusieurs médiateurs dans les quartiers des Brosses, de Saint-Jean et de Ferrandière, qui devra être poursuivi dans d'autres quartiers, parallèlement au recrutement de policiers municipaux. Concernant la médiation, nous notons avec satisfaction qu'on recrute également des médiateurs culturels, des médiateurs en développement durable et même des médiateurs numériques. Donc ensuite, une ville sobre, respirable et écologique. Nous ne pouvons que constater à ce sujet que la ville est bien engagée dans la transition écologique avec la poursuite de création de parcs, de jardins publics. Ou de la végétalisation de l'espace public qui doivent permettre de lutter contre les îlots de, de chaleur. Le développement de l'agriculture urbaine doit favoriser une alimentation saine et de qualité, avec une production bio et locale accessible pour tous et toutes, sans oublier le nécessaire tri des déchets. La lutte contre la pollution, quant à elle, nécessite un, un développement volontariste des transports en commun lourds de type métro ou tramway, permettant d'allier capacité fréquence et rapidité de déplacement afin de favoriser un véritable transfert modal vers des modes de déplacement réellement alternatifs à la voiture, en complémentarité des aménagements cyclables et piétons. Ensuite, une ville épanouissante, facile à vivre et animée. Bon, c'est sûr qu'après la période de confinement de la culture qu'on a connue, euh, il est certain que l'attribution du titre Ville urbaine capitale française de la culture va jouer un rôle central dans l'animation de la ville ville urbanaise à travers un festival, j'allais dire, de plus de 700 événements. Pour nous, ce titre est une véritable opportunité pour favoriser une vie culturelle ancrée dans tous les quartiers de la ville, pour tous les âges et toutes les catégories de la population. Concernant l'éducation, comme il a été déjà mentionné, donc la construction de futurs groupes scolaires, tout comme les extensions, aménagements et restructurations, devraient permettre de contribuer à rattraper le retard. En termes d'infrastructures, tout comme le renforcement des équipes d'APSEM, de nouveaux personnels périscolaires devraient pouvoir accompagner l'augmentation de la démographie scolaire. En matière sportive, les différents travaux de construction, de requalification et de rénovation permettront à tout un chacun de se maintenir en forme tout au long de l'année, suivant ses aptitudes et ses préférences. Ensuite, une ville active, créative et stimulante, même au sorti même dans, euh, aux sorties de la situation de confinement, la ville a continué à soutenir l'économie et les commerces de proximité. Action pour nous autrement plus efficace que l'ouverture de quelques dimanches dans l'année, qui, qui ne permettront à l'évidence plus pas de sauver pardon, des, des emplois que le pouvoir d'achat d'employés souvent contraint au volontariat imposé par l'employeur. En matière de lutte contre le chômage, nous tenons à rappeler que la poursuite de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée ne, pour, ne pourra remplir sa mission qu'à une condition, que les emplois pourvus en, en remplacent, ne remplacent pas des emplois euh, pourvus par ailleurs dans le secteur public ou privé, sans effet d'aubaine et dans le respect des dispositions du Code du travail et du droit syndical. En termes de vie associative, notre adjointe Christine Goyard-Gutfin aura à cœur de soutenir et à dynamiser le riche tissu associatif Villeurbanais à travers le Conseil consultatif de la vie associative et de l'Observatoire local de la vie associative, le tout avec des subventions en hausse. Enfin, une ville collaborative participative et citoyenne, donc en plus des remarques évoquées par notre collègue Aurélie Loire, donc l'expérimentation du budget participatif devra être l'occasion de permettre, euh, si possible, de réduire la fracture démocratique observée dans ces dernières élections, en favorisant la démocratie participative, même à petite échelle. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, nous approuvons, nous approuvons ce budget en l'état. Je vous remercie de votre attention.